J'aime la pop, c'est mon kiff, t'y trompes pas. Si je parle de musique électronique les trois quarts du temps, c'est parce que c'est pop. Pour moi. La musique ça doit être léger comme le souvenir de ce truc que t'es pas sûr d'avoir entendu dans une soirée que t'avais grave kiffé. Il y avait ton pote de presque 10 ans raconté de la mère sur le DJ, puis il y avait cette fille à qui t'avais servi un verre qui est revenu demander où était l'after. La musique ça doit pas être fini. Ça doit être un assemblage de pareils de lit propre à chaque auditeur. Et ça, je trouve que la pop le fait bien. Dans la catégorie, il y a ce groupe que j'ai découvert au détour d'une série. Un truc pas ouf, mais assez prenant pour que je mâcle l'épisode en entier, et que je bloque totalement sur un son. Il y avait de la guitare avec une disto digitale, une voix envoûtante, un pur refrain borderline entre le clickbait absolu et le génie. C'était Valkyrie des Battle Tapes. C'était il y a deux ans, et je m'en suis toujours pas remis. Tous les jours, je défigure ta musique en posant ma voix sur tes tracks. Pour toi, je ferai des snaps avec une bouche en cul de poule. J'enverrai des cœurs à longueur de journée tellement je kiffe ta musique. Battle Tapes, je t'aime.